...entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle. Lorsqu'ils sont indispensables à l'exercice d'activité ne pouvant être organisés sous forme de télétravail... ...ou de déplacement professionnel ne pouvant être différés, différé. déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle... ...et des achats de première nécessité... Dans les établissements, dans les activités demeurant autorisées, liste sur gouvernement.fr liste sur gouvernement.fr Consultation et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés. Consultation et soins des patients atteints d'une affection de longue durée. Déplacement pour motif familial impérieux pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde d'enfants. Déplacement bref, dans la limite d'une heure quotidienne, et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, lié soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive, collective à l'exclusion de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit au besoin des animaux de compagnie. Convocation judiciaire ou administrative d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative fait à Marseille le 25 mars à 18h de début de sortie à mentionner obligatoirement signature